Pourquoi on se baisse pour avoir un meilleur équilibre Comment fait-on pour faire tenir des ponts ou des statues pendant des siècles C'est ce qu'on va voir dans cette troisième vidéo. On va donc commencer les droites remarquables du triangle par la plus simple, la médiane. Sa définition, vous pouvez la noter, c'est une droite qui passe par un sommet du triangle et le milieu du côté opposé. Du coup, il faut aussi savoir la construire. Donc très simple, on peut prendre une règle, on mesure le côté opposé, donc là BC, on prend le milieu en divisant par deux, on met le point, on relie le milieu M au sommet A. Donc ça, ça marche bien, mais bon, faut pouvoir diviser par deux. Là, je vais vous donner une autre méthode avec le compas, qui est très très pratique. Donc munissez-vous d'un compas, Donc vous faites un triangle dans votre cahier de théorie, et vous commencez par mettre la pointe du compas au sommet C, par exemple, et vous faites un arc de cercle. Vous gardez la même taille d'ouverture, vous le mettez en B, vous faites un autre arc de cercle de façon à ce que les deux arcs de cercle se croisent. Et avec les deux points d'intersection, on peut tracer une droite qui nous donne exactement le milieu du côté. Donc ça, c'est très pratique parce qu'on n'a pas à mesurer à diviser par deux. Et puis parfois, c'est compliqué de diviser par deux et d'être précis. Tandis que là, vous serez toujours très précis avec cette méthode et en plus, on va s'en servir juste après. Bon, ben maintenant qu'on a le milieu, il nous suffit de voir le sommet au milieu, on a la médiane. Donc maintenant, vous faites ça pour les trois côtés, faites les trois médianes de ce triangle. C'est bon, vous avez fini vous avez été précis, normalement, vos trois médianes se croisent en un seul point. Si vous avez un petit décalage de 1 ou 2 mm, c'est que vous n'avez pas été assez précis. Ben ça c'est à noter, ce point d'intersection, il est extrêmement important, c'est le centre de gravité. Si on mettait une pointe dans le centre de gravité par rapport à ce triangle, ce triangle tiendrait sur place sans problème. On va maintenant passer à la médiatrice. Donc sa définition à noter, c'est une médiatrice coupe un côté perpendiculairement et en son milieu, donc un angle droit en son milieu. Donc une première façon de faire, c'est de prendre une règle, de prendre le milieu, et de faire une droite à un angle droit. Mais la façon la plus efficace, et je vous encourage très vivement à le faire, c'est comme précédemment avec le compas. Vous mettez le compas en C, le compas en B, vous faites des arcs de cercle, vous rejoignez les points d'intersection, vous avez la médiatrice. Très rapide, très efficace, il faut vraiment s'entraîner à le faire, faites-le dans votre cahier pour illustrer la médiatrice. Et puis maintenant, faites-le pour les trois côtés. Du triangle mettez pause et faites le vous avez bien fait de la même façon que pour les médianes les trois médiatrices du triangle se coupent en un seul point ça c'est pas c'est pas une propriété évidente il faut la connaître toutes les droites remarquables se croisent en un seul point les trois médianes dans le centre de gravité les trois médiatrices le centre du cercle circonscrit très important de noter que les trois médiatrices se croisent dans le centre du cercle circonscrit. Ce cercle, comme vous pouvez le voir, c'est un cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Donc si vous avez bien construit votre figure, essayez également de tracer ce cercle circonscrit, et vous pourrez voir, vous aurez peut-être un décalage de 1 ou 2 mm, vous pourrez améliorer votre précision en vous entraînant. Et donc, l'intersection des trois médianes d'un triangle, c'est le centre de gravité, et c'est ce même centre de gravité qui permet d'avoir l'équilibre pour nous, d'avoir l'équilibre pour les bâtiments ou les statues. Du coup, on comprend que cette notion est très importante en architecture, dans le sport, en design, dans plein d'autres domaines. En attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.